Depuis quelques mois, tu as commencé sur TikTok. alors je suis allé le voir et celui-ci a littéralement explosé. Oh mais mec, j'étais choqué. Quelle a été, à ton sens, l'influence de celui ci sur ton suivi Est-ce que tu penses que ça t'a aidé un peu à découper ta communauté C'est quoi un petit peu le bail Est-ce que tu penses qu'elle s'est aussi un peu rajeunie Est-ce que tu, du coup, tu, tu agis différemment depuis C'est okay. quoi le bail euh, Alors déjà, il faut savoir que si je me suis lancé vraiment... Officiellement, sur TikTok, c'est parce que du coup, j'ai été ban, euh, ban Twitter. D'accord. Voilà, donc désolé, UFC TikTok. C'est pas que je vous aime pas, c'est juste que voilà, vous avez été en quelque sorte sur une petite trou de secours. <rire> oui, j'ai un million de vues et Tricassem. <rire> si, mais ce mec sur TikTok, c'est quelqu'un, frère. Et, et finalement, bah, je suis tombé un peu amoureux de cette plateforme. Hein. Je pensais pas autant m'attacher. Aujourd'hui, j'y passe tout mon temps. Il euh, n'y a pas un jour sans que je l'ouvre et que je pense que je passe une demi-heure à scroll dessus Voilà dans la douche, dans les chiottes et tout. Euh, je pense que oui, ma communauté s'est rajeunie en partie à cause de TikTok. Ça me pose pas de problème parce que je pense pas avoir un contenu, euh, un contenu choquant ou un contenu qui tire les gens vers le bas. Ouais. J'ai toujours essayé, de même si c'est pas mon rôle, de tirer les gens vers le haut. Voilà, quand j'ai des messages à faire passer, je le fais. Quand j'ai des tweets à faire passer, je le fais. Quand c'est les périodes de fêtes, je dis les reufs, ne prenez pas la route si vous avez bu. Quand il y avait les ballons, je dis les reufs, ne faites pas cette connerie. Quand ça parle de fumée, je dis que ça ne sert à rien. Ouais, T'as envoyé quand même quelques messages positifs. J'essaye. J'essaye parce que je sais que même si ce n'est pas mon rôle, il y en a qui vont me prendre comme exemple, il y en a qui vont écouter mes paroles et tout. Et je sais que par exemple, c'est con, hein, mais demain, imagine, je fume et je commence à fumer en live. Je sais qu'il y a au moins une personne qui va commencer à fumer à cause de moi. Et je ne veux pas être responsable de ça. Qu'inconsciemment, ça va la, la mettre sur la route de se pécher entre guillemets, voilà. de cette mauvaise chose. Exactement. Donc moi, on va dire que les seuls moments où je suis un peu borderline, c'est quand je fais de l'humour, voilà, quand je vanne. Mais à part ça, je ne veux pas euh, tirer qui que ce soit vers le bas. Donc, euh, donc le fait que ma communauté se soit rajeunie, ce n'est pas une mauvaise chose. Et c'était quoi le, la deuxième partie de la question Et au global, TikTok, euh, quelle a été l'influence de celui ci sur, euh, sur euh, le fait d'avoir décuplé un petit peu ta communauté Genre, t'es arrivé dessus parce que t'étais ban Twitter, mais mm. t'avais un plan, tu t'es dit tiens, je vais faire deux trois trucs marrants. C'était quoi un peu l'idée mm, Après, l'impact, il, il est dur à estimer, parce qu'on ne peut pas savoir quel spectateur vient de où. Mais c'est vrai que j'entends souvent des gens me dire « Ah, mais toi, je te connais de TikTok. » C'est vrai que c'est assez marrant. Dans, dans le chat, vas-y, dites-nous si vous le connaissez ou si vous l'avez d'abord connu de TikTok, ça peut être intéressant d'entendre ça. Mm et c'est vrai que j'ai vite compris les codes de l'application mmh. après euh, les réseaux sociaux vu que j'ai baigné dedans depuis tout petit j'ai toujours eu cette facilité de, de comprendre euh, qu'est-ce qui marchait qu'est-ce qui marchait pas notamment grâce à mes études de communication ouais. euh, par exemple il y a une erreur que beaucoup de créateurs de contenu font mmh. que j'ai appris en pub bah, à ne pas faire c'est que par exemple moi vu que je présentais mes produits devant un jury il y avait quelque chose qui était formellement interdit et déconseillé, tu vois, c'est d'arriver et de dire « Bon, voilà, écoutez, messieurs les professeurs, euh, je ne suis pas trop fier de mon travail, mais je vais le présenter quand même. » et ben bah, ne jamais, ne jamais euh, dévaluer son produit. et bien, bah, il y en a, malheureusement, qui le font en live. Ils vont dire « Bon, voilà, je ne suis pas le meilleur streamer de la plateforme » ou euh, « Quand ils vont faire une vidéo YouTube, désolé pour le son, les frères, j'ai m'amélioré et tout. » Il ne faut pas parler de ce qui est négatif chez toi. Euh, il faut juste montrer le positif, essayer de... de, de de convaincre les gens que tu es capable. De défendre ton steak. De défendre ton steak, exactement. Et si les gens, ils voient que tu es capable, que tu crois, que tu crois en toi, ils ont envie de croire en toi. Mais personne ne va croire en quelqu'un qui ne croit pas en lui. Voilà. C'est pas mal. Il y a eu beaucoup de réponses à « Où est-ce que vous l'avez connu ?», etc. Beaucoup de Twitch, beaucoup de TikTok. Je vois par exemple quelqu'un qui dit euh, « Je l'ai d'abord vu sur TikTok après euh, l'avoir aperçu rapidement sur Twitch. Maintenant, je lâche mon Prime chaque mois. Euh, JL House. » Beaucoup de gens qui disent Twitch, des gens qui disent « The Event ouais. euh, ». C'est assez marrant. Tiens, il y a le sondage pour l'instant. Euh, il y a à peu près 10% des bonhommes, 15% qui disent qu'ils t'ont connu à l'heure actuelle, ceux qui sont là euh, sur, sur ce live euh, sur TikTok. Et après, euh, il y a une bonne partie qui disent « Avant TikTok okay. ». Donc des mecs qui te connaissaient déjà, mais d'une manière ou d'une autre. Tu sais le, le nombre de gens qui te suivent ou qui regardent ce que tu fais, c'est pas représentatif du nombre de gens qui te connaissent. C'est vrai. Genre, il y en a, il y a beaucoup plus de gens qui te connaissent que de gens qui suivent ce que tu fais. Mmh, tu vois. Mmh. Genre, euh, je me permets, tu vois, ma petite perso, même sur mes streams, je fais allez, quoi, 700, 800 1000 viewers, euh, sur mes vidéos, 30, 40 000, mais je sais qu'en réalité, il y a beaucoup plus de monde de ça que ça qui me connaît parce que j'ai pu être sur des radios sexes, j'ai pu faire un The Event, je passe deux fois sur Popcorn, tu vois. Donc, la différence entre gens qui te connaissent et gens qui te suivent, elle est toujours euh, est assez big, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Assez big. Mais c'est intéressant, le petit sondage dans le chat, ça, on est grosso modo autour, euh, autour de 10%, tu vois. Je, je l'ai vu sortir. TikTok, les gens qui volent son contenu et qui postent des clips sur tout. Euh... Oui, c'est vrai que je me fais beaucoup voler mon contenu euh, sur TikTok. Ah ouais Ouais. Ah, même moi, je me faisais voler des bails. Hein. C'est des petits voleurs sur TikTok. Ouais, il y en a, c'est des petits cons. Il y en a, il y en a, il sont... y a les petits cons. J'ai pas trop de problèmes avec les petits cons. Par contre, il y a des petits cons malins qui vont sortir des propos hors contexte pour, euh, pour faire des vues et j'ai un problème avec eux. C'est un peu ce que, ce que font certains plutôt, tu vois, des montages et tout. Euh, par exemple, l'autre jour, j'ai juré, voilà, que j'étais raciste des moustiques. Et ils ont coupé l'extrait. Oh là je suis raciste Voilà exactement. Ils ont coupé l'extrait. Ça m'est arrivé avec euh, un, autre, un autre exemple. Je sais plus ce que c'était. Euh... Ah ouais, c'était avec Noël. J'ai eu un, un mini drama sur le dos. Bon, je pense pas que tu en as entendu parler. Pas du tout. Mais en gros, la moitié de ma famille est chrétienne. Mmh. Et du coup, euh, les seuls moments où toute ma famille se réunit, c'est pendant les fêtes de Noël et pendant l'Aïd, tu vois. Et pendant l'Aïd, il y a les chrétiens. Et pendant Noël, il y a les musulmans. Et quand j'ai dit à ma communauté en fait que je partais voir bah, les chrétiens de ma famille à Noël et que j'allais fêter Noël avec eux, il y en a beaucoup qui se sont insurgés et qui ont pris ces extraits qu'ils ont mis sur TikTok. Il y a des Tiktokers qui ont répondu à moi en disant que c'était pas bien ce que je faisais et qui ont fait des vues sur moi. Euh, la boucle. La boucle. La boucle. Euh... Mais bon, voilà. Encore une fois, c'est les côtés négatifs d'Internet. Euh... C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Et tes tes paroles sont, peuvent être reprises, peut-être des fois un peu détournées, des, des trucs. Ouais. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais c'est bien, je, je voulais qu'on parle un peu de TikTok, etc. Genre, quelle était la valeur Moi, je pense que ce serait intéressant même de faire une émission un jour où tu parles quelle est la vraie valeur d'une vue TikTok. Mmh. Genre, avoir des TikTokers, euh, ceux qui cassent tout à Webedia, limite. Non, ça, je rigole. J'entends ah, toujours. Genre, <rire> genre d'avoir des, des TikTokers, parce que c'est <rire> assez marrant, parce qu'on en discutait ici, mais c'est la première fois où j'ai l'impression, genre, bon, moi, je fais de la création de contenu, bon, je suis là depuis 6 ans, toi aussi, tu es là depuis des années. Mais c'est la première fois où, genre, je sens que j'ai vieilli. Mmh. Ou genre je fais le même métier techniquement que d'autres personnes, mais pas du tout de la même manière. Donc du coup, vraiment, je le dis, je le comprends pas. C'est la difficulté du job. En vrai, tu sais que euh, sur Internet, tout, tout va tellement vite qu'il faut, faut rester à l'affût. Euh, si t'as pas les réseaux, t'es mort. Hein. Tu... Moi, je sais qu'en live, des fois, ça m'arrive. Euh, les gens, ils parlent d'un délire. Je ne l'ai pas. Je suis perdu. Tu vois. Il... T'es es obligé. Pour... Pour moi, un streamer, s'il se tient pas au courant de l'actualité, il peut pas perdre. Mais t'as raison moi, j moi, moi aussi, j'ai un TikTok, c'est un gars que je paye et qu'il le gère. j'ai pas mis un pied sur la plateforme. Des fois, je vois, il me renvoie, il, il, il fait des stats. Je suis ah ouais, pas mal, mais j'ai l'impression que je commence à être un papy. Genre, je fais le même métier que d'autres, mais d'une manière tellement différente que j'ai l'impression d'être dépassé, frère. C'est chacun son temps. Je pense qu'après, euh... je pense que si tu fais ce genre de contenu, c'est que tu aimes ce que tu produis, mmh. et que si jamais tu faisais leur contenu à eux, tu serais déçu de toi, en quelque sorte. t'as pas forcément envie, voilà, toi aussi, de prendre des, des vélos et les casser. Ah ouais, bah <rire> Le, je me permets pour la petite anecdote, là où le truc de cassage de vélo, il a eu lieu, ou ouais. Ken Bogarde, machin, c'est littéralement le mur derrière moi. Ah ouais, c'est le mur derrière moi. C'est à dire que là, si je pouvais euh, traverser le mur. C'était là qu'a eu lieu la fameuse scène du la vélo scène Ken de Ken Bogard. Dédicace à Ken Bogard et à ton vélo à 4000 balles. <rire> c'était du vrai shit. Voilà, mon frère. Ouais, <rire> je pense que je pense que virer c'est pas une mauvaise chose. Le plus important c'est d'être fier de ce que tu produis et d'avoir des gens qui aiment ton contenu. C'est le principal. Énormé. <rire> vous inquiétez pas, je vois dans le chat qu'il y en a beaucoup qui me demandent de le faire, mais c'était totalement prévu. C'était sur la feuille. Il y en a qui me demandent de parler du react. Vous savez que j'ai fait une vidéo dessus. Euh, Elias en fait. Donc du coup, je me dis ça peut être super intéressant. Je l'avais déjà pitché avant le live qu'on avait parlé de ça. Donc vous inquiétez ça arrive, mais avant, un autre point. On arrive au point que certains attendaient, donc euh, let's go pour ce point. Euh, les streams React vont bientôt subir un coup sur le nez euh, de, dans la mesure où maintenant il y a Twitch qui va créer un outil, d'accord, qui permettra de regarder, enfin de scanner en live ce qui se passe sur un stream. Et si c'est un contenu copyrighté, comme par exemple un film, un animé ou quoi. Après je connais pas encore les détails purement, mmh. donc je vous dis juste la mesure globale. Je sais pas si ça, ça va passer, ça va pas passer, j'en sais rien. Je suppose que par exemple les vidéos YouTube ça devrait être ok, euh, peut-être les TikTok aussi, après le ça arrive d'être un peu plus chaud. Okay. Euh, toi qui en fait, est-ce que tu penses que ça va t'impacter Et au-delà de toi, est-ce que tu penses que ça va impacter la plateforme Et si oui, comment okay. euh, Moi, je pense que ça n'a pas impacté, parce que c'est vrai que je fais du react, mais je pense que les gens qui sont sur mes lives ils se rendent compte, c'est pas du react en mode, je lance un épisode de série ou un film et je me pose, je regarde, euh, je fais du react à beaucoup de choses, je fais du react à des sites web, je fais du react à des vidéos YouTube, à des tweets aussi, à des TikTok, à des, des, à des scandales, à des trucs politiques. Je fais des débats. Euh, par exemple, j'avais réagi à Mélenchon et, et... et Zemmour ouais. et j'ai frôlé. J'ai frôlé le ban pour ça. Donc euh, non, si ça concerne les animés, et les séries, les films, moi, j'en regarde pas. J'en ai regardé dans le passé, mais c'était à l'époque. Mmh. <coughs> et même sur la plateforme, je trouve que c'est pas tant présent que ça. En fait, ce qui mettrait vraiment un gros coup à Twitch, ce serait une interdiction de live de YouTube. Et là, là, ça serait compliqué pour moi et pour les autres. Genre, parce que les vidéos YouTube, c'est aussi des fois un bon support pour discuter, pour rebondir, pour bait. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est vraiment le fait de changer de sujet. C'est pour moi le, le, le, le plus important, le, la clé d'un bon streamer, c'est un streamer qui va réussir à passer d'un sujet A à un sujet B. Donc, il faut trouver le sujet B et il faut trouver une façon d'amener le spectateur pour pas qu'il qu se rende compte. Si jamais tu dis, bon, on a parlé de ça, maintenant, change le sujet, on va parler de ça et des mecs, ils vont sortir du live. Alors que si tu fais une belle transition, d'ailleurs c'est vrai que tu peux les emmener, tu disgrèves un peu ça. Voilà, tu peux réussir à gratter 30-45 minutes de live chez un viewer qui comptait partir au travail, qui comptait partir faire le ménage et tout. Des fois il y en a, ils me disent ouais, moi je devais regarder ton stream 30 minutes puis faire mes devoirs, au final j'ai regardé deux heures, tu vois. Ça fait trop plaisir ce genre de message, ça veut dire que j'ai réussi à les embobiner comme il faut. Ah oui, il dit comme ça hein. Ah oui, c'est vrai, c'est ça en vrai. <rire> non, c'est marrant. Mais, non, moi c'est vrai que le React, quand c'est fait de manière fine et tout, je trouve que c'était plutôt pas mal. Après ce que j'avais dit dans ma vidéo, je lui dit, je trouve qu'il y en avait aussi beaucoup, ils étaient partis un peu dans l'abus et que du coup, c'était aussi devenu une solution de facilité pour certains mecs, tu vois. Mm. En me tiens je sais pas trop quoi faire, bah, je lance une série, un film, n'importe, les React des fois sont pas de très bonne qualité, c'est-à-dire qu'il y a pas un vrai apport, tu vois. Il ouais, ouais, ouais. Tu sais, y a aussi un truc qui, dans la loi qui s'appelle le fair use et le fair use, c'est-à-dire reprendre un extrait d'un truc dont t'as pas les droits, mais pour pouvoir du coup l'analyser, discuter, parler. Comme toi, ça tu fais avec tes reviews de foot par exemple. Moi, je compte aussi ça comme React, tu vois. Ouais. C'est ça que moi j'ai dit en direct, j'en fais aussi, tu vois. Mmh. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup, tu vois. Ouais, c'était devenu un peu la facilité, genre on crée pas de contenu en dehors de ça. On fait que de réagir à d'autres mmh. trucs. Et je trouvais que quand c'était poussé à la mort et quand c'était aussi fait avec des animes et des films, mecs littéralement bah tiens on regarde un film et là boum deux heures d'avatar ou des trucs comme ça j'étais là non mais ça... les gars vous, vous, vous, vous, vous j'étais là vous abusez tu vois après forcément tu vois quand je dis ça il euh, y a des mecs au lieu d'avoir c'est de discuter du fond en mode ah bah tiens euh, non je pense pas qu'ils abusent ou alors oh tiens c'est vrai ou alors tiens ce côté droit ils étaient en mode ah, tu vis qui <rire> Ils aiment trop ça, ils aiment trop <rire> bah ça. Bah oui, gros, ils aiment trop ça. Je vais, je vais pas cracher sur eux parce que c'est vrai qu'ils font du contenu facile, parfois, euh, parfois inutile, tu vois. Mais, euh, mais la vérité, c'est que moi, je suis friand de ça. Moi, je, je sais pas si tu connais, mmh. mais euh, des fois, quand j'adore un son, quand je suis matrixé par un son, ouais. je vais taper, euh, voilà, euh, Friskor, Leon, Cobalade, réaction. Je vais regarder des américains et ils bougent la tête sur le son et ils apportent rien, tu vois, rien de concret, mais juste le fait de voir quelqu'un s'enjailler sur un truc que t'aimes, et bah j'aime trop. Demain, je sais que j'ouvre la page twitch je vois parcourir, je vois un mec qui réagit à un animé que j'aime, je vais regarder. Sur TikTok, j'ai que ça, des mecs qui réagissent à des scènes d'animé et tout. Genre Dofla, lui, il le fait souvent. Je sais que sur TikTok aussi, il Ouais, je vois pas qui c'est Dofla, mais. Non, mais c'est un frérot qui justement a des TikTok et même des streams où il réagit du coup à des animés, c'est vrai que lui, je sais que sur TikTok, il envoie un petit peu comme ça. Ouais, bah ça, j'aime trop, tu vois euh, mais moi, euh, moi, la plupart du temps, c'est vrai que j'essaye de tirer le sujet et de, de, de, de l'essayer au maximum. Par exemple, le jour, on était tombé sur un, un reportage euh, sur les effets de la masturbation sur le corps humain, sur ouais, le cerveau euh et ouais. tout. Et du coup, j'ai dit, mais vas-y, on va pousser le truc encore plus loin, je vais ramener des viveurs, FC et Branlette, FC Non-Branlette, et je vais les regarder débattre, Juste, je, je, je me suis posé comme ça, oh, excusez-moi, j'ai positionné je me suis posé et ils ont, ils ont débattu et j'ai trouvé ça super intéressant. <rire> <Un> débat <rire> FC <rire> Branlette et FC Non-Branlette ouais. <rire> <rire> C'était trop marrant de voir un mec se battre devant 15 000 personnes. Non, mais la branlette c'est une bonne chose. Alors, moi, je me tabasse la viande de ma gueule. Et tu sais, l'autre en face qui sort un truc vrai, genre c'est Haram et toi, t'es Bah oui, il y a beaucoup cet argument qui est revenu. C'est vrai, tu vois, pour le oui Mais bon ça me fume ce côté en mode tiens, on ramène deux mecs, deux points de vue et on envoie. Voilà, donc c'est j'essaye de faire le plus intéressant possible, pas juste me poser devant une vidéo et la regarder, quoi. Je vois. Eh ben écoute, plutôt pas mal. C'était intéressant d'avoir du coup ton point de vue et pouvoir discuter de ça. Et sur ces quelques mots, on arrive à la fin. On arrive gentiment à la fin. Une belle heure 10, je trouve. On a discuté tout, on a abordé tous les points. Je trouve qu'on n'a rien éludé pour le coup. Quand je t'ai annoncé, il avait, ils avaient peur en mode ouais, nana, machin, il va pas parler de ça. Moi, je me suis dit, écoute, on fait une émission, on l'a fait pour de vrai. Du coup, je te demande ton parcours, je te demande des avis, je te demande ton avis, je te demande des trucs sur des trucs d'actualité et tout, machin. Et je trouve qu'au global, on l'a bien fait. Et j'espère que dans le chat, ça vous a plu. Et même sur YouTube, j'espère. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous étiez content de voir cette émission et que c'était un, un plaisir euh, de le suivre. Voilà, euh, je suis content euh, à, à mon sens de l'avoir fait et j'espère que toi Elias, euh, bah, c'était cool de pouvoir un petit peu discuter, d'avoir l'occasion cool. de le faire. C'était cool. Franchement, c'était sympa. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Il y des, des très bonnes questions. Par exemple, le fait que tu aies remarqué que j'avais fait une pause de stream cest à dire, t'as bien fait tes devoirs quand même. Bah oui, toujours, <rire> toujours. Mais euh, ouais, non, c'était sympa. Quand, sympa. quand quand j'essaye je de, de préparer, de faire les trucs bien et tout. Donc mmh. euh, c'est cool. Les frérots dans le chat, on se retrouve mardi prochain, comme d'habitude, pour un nouveau accord livre. Ce sera un accord spécial, d'accord Avec un invité spécial, un partenariat spécial. Bref, vraiment que des trucs spéciaux et que je vais vous raconter euh, dans la semaine. Je vous l'annoncerai avec euh, grand plaisir. J'espère que, vous vous ah, que ça vous a plu. Pour ma part, on se retrouve demain en live perso sur ma chaîne. Et on vous dit à la prochaine, les amis. Bisous, passez une bonne soirée. Ciao, ciao Ciao, les refs